All oh. Vous avez été très nombreux à vous intéresser à la OnePlus Watch que j'ai testé longuement sur ma chaîne. Vous m'avez sollicité pour faire plein de comparatifs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la OnePlus Watch vs la Mi Watch. Ces deux montres connectées qui viennent de sortir, elles se ressemblent, elles sont dans la même catégorie de prix, elles sont de la même taille, le même format. Alors, laquelle choisir entre les deux C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par parler du prix de la Mi Watch et du prix de la OnePlus Watch. Je vous l'ai dit, on est dans la même catégorie de prix. Même si, au lancement, la Mi Watch était disponible à 99 euros. C'était un lancement bah, assez, assez sympa hein, pour ceux qui la voulaient. Car ça leur a permis de faire une belle économie. Le lancement étant fini, la Mi Watch est remontée au prix de 149 euros. C'est un prix, on va dire, sympa. 150 euros pour une première montre connectée ou pour une montre connectée. Ça reste dans la moyenne gamme. Ça reste dans un tarif abordable. La OnePlus Watch, elle... C'est positionné à peu près pareil, à 10 euros près. Elle est disponible à 159 euros. C'est des prix vraiment similaires. Bon, allez, à 10 euros près, si je vous dis que la OnePlus Watch est meilleure, vous allez mettre les 10 euros de plus. On n'est pas à un écart de 100, 200, 300 euros. Mais alors, est-ce que cet écart de 10 euros est justifié Pourquoi ne pas l'avoir mis simplement à 149 euros Continuons. Commençons par parler du design, la différence des designs entre les deux. Au niveau des dimensions, on est sur deux montres à cadran et théoriquement de même taille. Après, on le sait que du 46 mm, limite c'est à 9 mm près. Car oui, 46 mm, ça veut dire à peu près entre 45,3 et 46,7 mm. Donc ça peut jouer presque à 1 mm près. Car oui, les dimensions de la OnePlus Watch sont de 46,4 mm par 46,4 mm avec une épaisseur de 10,9 mm. Côté Mi Watch, on a un boîtier. Un petit peu plus petit car le diamètre est de 45,9 donc vous voyez il y a quand même 0,5 mm en moins la Mi Watch est quant à elle un peu plus épaisse avec 11,8 mm quand on les regarde on voit pas vraiment une différence dans la dimension parlons maintenant des matériaux ça c'est important car la OnePlus Watch est composée principalement son cadran son boîtier d'acier inoxydable qui compose à la fois la lunette mais aussi tout le tour l'arrière est quant à lui en plastique la Mi Watch elle inversement le boîtier est principalement en plastique donc déjà ça peut nous dire d'où viennent les 10 euros en plus Pourquoi pour continuer sur les matériaux, on a de chaque côté des verres type Gorilla Glass, des verres sans revêtement spécifique comme on pourrait trouver chez Amazfit, mais du côté de OnePlus, on a un verre incurvé un petit peu à 2.5D. Donc grosso modo, côté matériaux, on est un poil meilleur sur le OnePlus. On a bien entendu des deux côtés un bracelet en silicone en fluoro élastomère chez OnePlus et silicone chez Mi Watch. Et je ne sais pas s'il y a une grosse différence de matériaux entre les deux, mais pour le commun des mortels, on dira des bracelets type caoutchouc silicone. Dans les deux montres, on a différentes couleurs. La Mi Watch est disponible en blanc, en noir, en bleu et la OnePlus Watch en noir et en argenté. Sous ces verres, on va trouver le même écran. 1,39 pouces AMOLED 454 par 454 pixels, soit 326 ppi. C'est le même écran du côté Watt Plus et du côté de la Mi Watch. Sur le côté, on retrouve deux boutons à droite, acier inoxydable chez OnePlus et en alu chez Xiaomi. Ces deux boutons vont permettre la navigation, je vous les ai présentés pendant la navigation pendant le test, on va parler un petit peu de l'OS après. Et à l'arrière, on retrouve des deux côtés un cardio-fréquence basique, simple, qui ne nous amènera pas plus loin. On voit aussi sur les deux montres, sur les côtés, les tranches des deux montres, un haut-parleur, un microphone et un baromètre. Voilà pour ce qui est globalement du design, maintenant parlons des caractéristiques Côté caractéristiques techniques sur le papier on est aussi vraiment très proche On est sur deux montres qui ont on va dire la base de ce qu'on peut mettre dans une montre connectée Elles seront résistantes à l'eau 5 ATM Elles l'intégreront le GPS GPS, GONAS, GALILEO, BEIDOU Elles vont intégrer tous les capteurs qu'on retrouve à peu près partout Accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, baromètre etc etc Les deux seront compatibles bluetooth 5.0 et disposeront d'un microphone pour ce qui est de l'autonomie des deux montres on est à peu près pareil pour moi on est entre 7 et 11 jours pour les deux montres en fonction de vos utilisations c'est des montres à autonomie convenable hein. on n'est pas sur du deux jours du un jour c'est des montres qui sont concurrentes aussi sur ce point autre point très très très important c'est que la oneplus watch n'est pas compatible ios pour l'instant il n'y a pas d'application OnePlus Health sur iOS Donc si vous avez un iPhone et que vous regardez cette vidéo C'est simple, c'est la Mi Watch C'est là où ça commence à être difficile de choisir Parce qu'au niveau du design on est très proche à part les matériaux Et voilà la, la, la Mi Watch fait un peu plus cheap hein, avec son plastique Et on est à peu près pareil au niveau des caractéristiques techniques Alors au niveau des fonctionnalités Qu'est-ce que ça donne Et surtout au niveau de la prise en main et de la vie tous les jours Qu'est-ce que ça donne et laquelle je vous conseille Continuons C'est là où ça va changer. C'est là où on va avoir des fonctionnalités très proches, mais quelques unes différentes. Bien entendu, sur les deux montres, il sera possible de suivre son activité quotidienne, sera possible de suivre son sommeil, il sera possible bah, de suivre une activité physique, voilà, de suivre sa SPO2, suivre son rythme cardiaque, etc., etc. C'est vraiment la, le suivi de base qu'on a sur des montres connectées, ça sera à la fois sur l'une, à la fois sur l'autre. Ça, c'est plutôt pas mal. Et sur les deux, il ne sera pas possible de répondre aux SMS. Ça, c'est plutôt dommage. Les deux auront un fermée pour chaque marque au niveau de l'OS on a une petite distinction dans la prise en main côté montre car Oneplus est plus dirigé vers un OS assez classique avec voilà un petit menu des mots comme on peut retrouver chez Amazfit alors que Xiaomi a joué un petit peu sur la carte de, du fun et du friendly avec des icônes au niveau des menus etc etc déjà ça dans la prise en main de la montre au niveau de l'aspect de l'OS il y a une petite différence sur l'utilisation même ça reste semblable alors est-ce que une des montres a une fonctionnalité que l'autre n'a pas oui plusieurs tout d'abord la Mi Watch intègre Alexa, elle a donc un assistant vocal, on pourra donc utiliser Alexa pour diverses tâches. Côté OnePlus, il y a une petite fonctionnalité qu'il a en plus c'est la réponse rapide lorsqu'on reçoit un appel. On refuse un appel, je refuse un appel, je peux dire je te rappelle plus tard et ça envoie un SMS. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aurais aimé l'avoir aussi sur la Mi Watch. Moi, c'est une des fonctionnalités que, qui m'arrange le plus parce que je prends jamais mes appels avec ma montre, mais j'aime bien dire je te rappelle plus tard, arrête de marceler pour pas me faire vibrer la montre, je suis en train de faire quelque chose. Pour finir, une fonctionnalité qui manque cruellement pour beaucoup de personnes sur la OnePlus, c'est l'Always On Display. Vous savez, l'écran qui reste continuellement avec l'heure et la date, etc. La date, bien entendu, qui est au format américain sur les deux montres. Mais ça manque à beaucoup de gens. J'ai vu dans la presse que OnePlus travaillerait sur un Always Display et qui serait sûrement intégré à une mise à jour. A voir. Et du coup, y a-t-il d'autres fonctionnalités, grandes fonctionnalités différentes Pas vraiment. Sur les deux, en plus de celles que je vous avais citées, vous allez pouvoir avoir des alertes de rythme cardiaque vous allez pouvoir surveiller votre stress avoir des exercices de respiration et côté oneplus vous allez avoir quand même en plus la possibilité d'avoir une fonctionnalité une application appel qui va vous permettre de taper directement un numéro ou de paramétrer des contacts pour appeler directement pas seulement répondre aux appels les deux pourront aussi contrôler la musique contrôler la musique de votre téléphone mais seule la oneplus permettra un stockage de musique et du coup de stocker des musiques directement dans la montre mettre des écouteurs à la montre et partir courir sur le téléphone juste avec de la musique le gps et les écouteurs ça ce ne sera pas possible sur la xiaomi ça c'est plutôt dommage de pas avoir le stockage de musique sur la mi watch après les autres différences vont être plutôt au niveau de l'application les applications sont ce qu'elles sont elles sont assez récentes il manque Cruellement de commentaires, il manque cruellement d'indications côté OnePlus comme côté Mi Watch Côté OnePlus il y a le suivi de sommeil avec quelques indications, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon Côté Mi Watch il y en a un petit peu plus partout Mais ça demande qu'à être amélioré Chose très importante, je vous le rappelle, la OnePlus n'est pas compatible avec iPhone, alors que la Mi Watch, oui. Et au niveau de la précision, qu'est-ce que ça donne Laquelle est la meilleure précise Vous avez été beaucoup à faire des retours difficiles sur le GPS de la Mi Watch. Moi, personnellement, bah, sur les, les séances, les, les tests que j'avais fait, j'avais pas fait de test poussé. De GPS, je n'ai pas eu forcément de mauvais retours et de, de grosses erreurs. Sur la OnePlus, je vous ai fait des activités et surtout une précision GPS détaillée. Et pour moi, la OnePlus, du coup, par rapport à vos retours, est plus précise au niveau GPS et au niveau cardiaque que la Mi Watch. Donc maintenant, laquelle choisir Laquelle, laquelle, laquelle choisir C'est un choix difficile. Je vous avoue... Que niveau design, moi je préfère déjà la OnePlus. Le problème déjà, c'est que la OnePlus n'est pas compatible avec iPhone. Mais bon, si, on part sur le fait que j'ai un Android et que je choisis, j'hésite entre les deux. Je trouve que la Mi Watch a un aspect, bah, avec son plastique un peu plus cheap. Mais elle intègre Alexa. Et moi, je suis fan d'Alexa. Vous le savez, ça compose ma maison et j'ai des petites habitudes. Moi et Alexa, tac, tac, t'as compris. Du coup, laquelle je choisirai Aujourd'hui, après je sors de mon test avec la OnePlus, mon test que j'ai apprécié. Hein. Je suis l'un des seuls, j'ai l'impression... En France euh, ou même dans le monde, à l'avoir apprécié, à l'avoir jugé par rapport aux produits et pas forcément par rapport à la marque. Je n'ai pas forcément testé et eu des produits OnePlus auparavant, donc c'est pour ça que je suis parti sans a priori. Et cette montre par rapport à la Mi Watch, elle est pour moi plus adaptée à mes envies et mes besoins. Surtout, surtout j'attends de voir l'édition Cobalt qui a l'air vraiment très belle. Après, les deux sont vraiment pas mal. Si vous cherchez une montre avec un assistant vocal, il va falloir aller sur la Mi Watch. Si vous cherchez plutôt une montre comme la OnePlus avec un design un peu plus Samsung avec la possibilité de mettre des musiques dedans avec la possibilité de ré répondre à raccrocher et de répondre rapidement par SMS, la OnePlus est mieux. Après, au niveau de l'application, je vous ai dit, euh, l'application la, euh, de OnePlus elle est un petit peu en dessous quand même que de celle de Mi Watch, mais la précision est au-dessus. Donc, personnellement, actuellement, aujourd'hui, je choisirais la OnePlus, même si la Mi Watch se défend pas mal et j'ai aussi envie de voir des améliorations d'ici là, des deux côtés au niveau des mises à jour. Ce qui manque cruellement, je vous l'ai dit aussi à la OnePlus, c'est l'Always On. Il y en a pour qui c'est important, actuellement il n'y est pas, on verra par la suite. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo comparative. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions sur d'autres montres, à venir nous rejoindre sur le Discord ou à me rejoindre un mercredi soir à 18h pendant un live qu'on échange ensemble. Je répondrai bien entendu à vos questions. En attendant la prochaine vidéo, vive info, vive high tech, merci, à bientôt sur ma chaîne.